Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je voudrais répondre à la question « Quel taux de réussite devez-vous viser en trading ?» Alors cela va dépendre énormément de la technique que vous utilisez. Au plus, vous tradez à court terme, donc si vous faites du scalping, au plus vous devez avoir un taux de réussite élevé. En scalping, vous devez avoir au minimum 85%. Après si vous, si vous cherchez une autre méthode, si vous utilisez une autre méthode qui, vous, qui sera plus du day trading ou vous laissez des positions ouvertes plusieurs heures, à ce moment-là vous verrez que plus souvent vous aurez des trades perdants. Donc votre taux de réussite va descendre, il sera très important à ce moment-là que vous ayez plus de trades gagnants que de trades, per, que de trades perdants, c'est-à-dire que vous gagnez plus sur vos trades gagnants que votre trade perdants. Donc vous pouvez arriver à peut-être 75% de trades gagnants. En dessous, ça risque de devenir problématique. Mais il faut à ce moment-là que votre rapport entre vos gains et vos pertes soit quand même le plus élevé possible. Donc euh, minimum deux fois, trois fois, quatre fois ce que vous perdez par trade. Donc il est important à ce moment-là de couper rapidement euh, vos pertes. Et d'essayer de maintenir votre trade ouvert le plus longtemps possible pour faire des gains importants lorsque vous faites des, des trades sur une plus longue période. D'autant plus si vous faites du swing trading, à ce moment-là, il faut espérer que pendant 2-3 jours, vous ayez vraiment euh, des trades qui rapportent beaucoup et remonter à ce moment-là votre stop-loss pour garantir une, euh, un gain euh, certain parce que votre taux de réussite va chuter au plus vous faites des trades à long terme. Donc, Moi je suis partisan du scalping, c'est-à-dire des trades très, très courts et avoir un taux de réussite qui avoisine les, les 90 voire 95 Maintenant il y a des personnes pour qui le scalping ne convient pas mais moi je vous invite à quand même essayer avant tout de vous former au scalping. J'ai développé une formation au scalping pourquoi Parce qu'après des années à chercher différentes méthodes, avoir suivi beaucoup de formations qui étaient des formations plus au trading, voire au swing trading, je me suis rendu compte que la, la, la chance de réussite en day trading et en swing trading n'était pas évidente. Donc euh, je me suis orienté plus vers le scalping, je vous en ai parlé dans d'autres dans vidéos et euh, j'ai développé une méthode essentiellement scalping. Bien sûr, j'ai une méthode complète qui vous explique différentes méthodes en plus des méthodes de scalping où on peut faire des trades plus longs bien sûr, mais euh, je privilégie pour le moment le scalping jusqu'au jour où je trouverai peut-être une meilleure méthode. Mais Je vous ai déjà parlé de Benoît Rousseau qui euh, disait avoir cherché pendant 10 ans une méthode efficace euh, et qui a perdu pendant 10 ans. Et il s'est mis à gagner lorsqu'il a analysé tous ses trades et s'est rendu compte que c'était à court terme qu'il avait les meilleurs résultats. Et depuis, il fait bien sûr d'excellents de, résultats. Moi, je, je me suis adapté également à cette philosophie, c'est-à-dire de préférer de faire des trades à très court terme et d'en faire un grand nombre gagnant, bien sûr, pour essayer d'atteindre 90 à 95 de trades gagnants et de perdre un minimum sur les, les 5 de trades perdants, bien sûr. Donc à ce moment-là, euh, vous vous orientez plus sur un trading beaucoup plus précis où dès que vous êtes en gain, eh bien vous coupez votre position parce que très souvent, un trade que vous laissez longtemps ouvert, eh bien il va se retourner, votre position va devenir perdante. Donc il est important, si vous cherchez une méthode efficace, de choisir un petit peu ce qui vous convient. Si vous essayez du trading à plus long terme et que vous voyez que vous n'avez pas un bon taux de réussite et surtout que, vous perdez plus que vous ne gagnez, eh bien, euh, orientez-vous plus vers une méthode de scalping qui vous donnera un taux de réussite euh, très élevé. Et euh, à ce moment-là, vous n'aurez plus qu'à gérer les traits de perdant, couper suffisamment tôt pour euh, ne, pas, ne pas perdre trop sur euh, vos traits de perdant. Donc, c'est important, je pense. Euh, donc, le taux de réussite va dépendre de votre technique de trading et vous aurez un, un taux de réussite. Vous devez en tout cas viser un taux de réussite très élevé si vous faites du scalping. Donc, si vous cherchez une méthode de scalping, je peux vous proposer la mienne. Donc, vous avez un lien ici sur cette vidéo et en dessous de la vidéo. Et euh, j'espère que vous aurez des bons résultats. En tout cas, si vous regardez ici en dessous les témoignages de mes étudiants, donc vous avez le lien Serge Demoulin. Avis. ce sont les avis de mes étudiants donc euh, j'ai adapté une méthode de scalping qui donne de très bons résultats et qui s'apprend très rapidement et qui euh, est abordable donc je pense que ça vaut la peine si vous cherchez une méthode de trading efficace que vous pouvez apprendre très rapidement eh bien je vous invite à vous inscrire à cette formation. Voilà j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo, si vous avez aimé cette vidéo eh bien ce serait gentil de la liker donc euh, ça m'encouragera à faire plus de vidéos et de voir que mes vidéos vous intéressent et partagez là également, ça me fera plaisir et ainsi ça fera grossir le nombre de mes abonnés, ce qui est important quand on essaye de donner un maximum euh, de, de temps et de valeur à ce qu'on fait. Voilà, j'espère euh, vous retrouver très prochainement. Que ce soit dans une de mes vidéos, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à poser des questions et euh, si vous êtes décidé, eh bien c'est avec plaisir que je vous accueillerai dans ma formation au scalping ou une de mes autres formations. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.